Bonjour à tous, bienvenue, merci d'être là pour m'écouter dans ce partage. Il s'agit ici de partager donc euh, un témoignage concernant la guérison, la santé, la capacité de guérison, l'accélération de cette capacité de guérison et de d'aider à la coordonner, d'aller dans, dans, vraiment dans le meilleur grâce à l'alignement. Ça fait quelques années que... Euh, euh, je j'investis plus plus profondément euh, plus, euh, plus en avant ces questions précisément sur les questions de santé. Évidemment, je suis mon premier cobaye. C'est là que euh, j'ai ma première, mon premier terrain d'apprentissage. Ici, il s'agit d'une poussée d'eczéma géante. Donc j'ai déjà eu trois épisodes au cours de ma vie. Euh, il avait suffi de toucher un tissu euh, pour quelques heures après déclarer un, un, un eczéma géant. Ça c'était une première expérience. Une deuxième expérience qui était plus, beaucoup plus intense, c'était pas seulement un tissu, c'était un tapis et qui avait séjourné. Alors le tissu, la première fois, il était... C'est important que je donne tous ces, tous ces détails pour que vous ayez les mêmes éléments de comparaison que moi, pour arriver aux conclusions auxquelles moi, je souhaite, en tout cas, celles que je, je, je considère et que je souhaite partager. Première expérience, le tissu était en extérieur. Je pouvais respirer en plein air. Deuxième expérience, on était dans une cave et le, le, le, le, le, le, le tapis était resté des années dans cette cave. Là, j'ai déclaré aussi un eczéma géant, un peu plus important encore que le premier. Sur le premier, j'avais un tiers du corps qui était euh, touché. Sur le deuxième, les démangeaisons étaient extrêmement intenses et j'avais euh, la moitié, un peu plus de la moitié du corps qui était touché. Et cette fois-ci j'ai carrément été amenée à vivre pendant un peu plus de 7 jours dans un environnement qui euh, présentait euh, des corps, un corps étranger en, en grande quantité que j'inhalais dans l'air et à, auquel j'étais allergique. Donc ici l'eczéma il a été total sur l'ensemble du corps, et aussi à l'intérieur du corps. Je le sentais, je le ressentais très bien. J'ai une, une assez grande sensibilité, euh, acuité, consciente, euh, de toutes mes connexions sensibles, même à l'intérieur du corps, que pour moi c'est euh, c'est tout à fait évident. C'est quelque chose que je travaille depuis très très, très longtemps, donc. Voilà. J'ai peut-être aussi euh, des dispositions particulières, je, je ne sais pas, en tout cas le fait est là, je peux ressentir les choses de façon très fine à l'intérieur de mon corps, les localiser, et les voir, etc. Tout ça c'est simplement nos capacités naturelles, hein. euh, le monde, euh, nous, nous, nous, nous existons, nous animons un corps euh, physique, mais nous sommes avant tout un esprit, une âme, et qui a euh, toutes ces capacités déjà dans le monde qui n'est pas visible par le corps charnel. Voilà. Il s'agit simplement euh, voilà, d'un travail pour moi qui a été, euh, j'appelle ça de l'alignement, qui m'a amené à développer tout ça euh, bien. Donc ici, troisième exposition, elle a été beaucoup plus sévère, beaucoup plus large et l'ensemble du corps a été touché. Il se trouve que après quelques jours, ou les trois premiers jours en fait, la réaction n'a pas tout à fait eu lieu, elle a commencé à se déclarer. Trois, trois ou quatrième jour elle était totale et j'ai compris d'où elle venait. Et donc là, euh, j'ai mis en œuvre euh, les solutions pour faire évacuer euh, ces, ce, ce, cet agent étranger, matériel, qui, qui, auquel j'étais allergique. Mais ça a pris plusieurs jours avant que ça a pu être oh, oh, à 95% évacué de mon habitat. Euh, je n'ai pas évacué, non. Je n'ai pas évacué. Ça, ça aurait été en effet le plus logique, mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Euh, j'ai fait face à face. C'est la décision que j'ai prise. Je ne le recommande à personne. Hein. Je, je ne fais que de transmettre les éléments de mon expérimentation. Voilà. Et ce n'est pas dit que ça se passe pour un autre de la même manière. Euh, voilà, il y a trop de paramètres euh, précis qui... qui Peuvent pas être transmis là comme ça bon donc je suis restée euh, le plus possible à l'abri parce que j'avais un enclos qui m'en protégeait d'accord donc je n'étais pas je ne me mettais pas sciemment dans le danger ça aurait été extrêmement critique là ça aurait été mortel en l'occurrence euh, non j'avais la possibilité à l'intérieur de mon habitat de me réfugier dans un espace qui me permettait d'être beaucoup, beaucoup, très, très, très, très, très, très, très, très, très, peu exposé à cet agent. Bon, donc ça a duré comme ça 3-4 jours, et il... j'ai eu euh, la... Le, le... la présence d'esprit, l'inspiration, l'inspiration plutôt, il m'a été inspiré de faire une demande alignée, de, de, de prendre cette occasion pour demander à mon corps et en alignement avec mon âme, l'univers, voilà vraiment le grand alignement, de faire une demande très profonde, très, euh, comment te dire, vraiment dans la chair, où je demandais qu'il profite de cette occasion où il était face à l'adversité, à ce qu'il ne... Ce qui provoquait une réaction auto-immune, ça on sait d'où ça vient, n'est-ce pas Ça c'est des conséquences des picouzes obligatoires, déjà des générations antérieures, puisque pour le dire, j'ai 53 ans, 54, je ne sais plus, <rire> en tout cas. Et donc je fais partie de ceux qui souffrent d'un ensemble de conséquences dues à ces injections obligatoires. Bien. Et j'ai mis un temps fou à le savoir et à faire la connexion, euh, c'est vraiment une attention sur ma santé, etc., et sur le long terme, et, et le fait de me renseigner énormément qui m'a permis de faire les liens. Donc ici je fais une réaction auto-immune et mais je pouvais me protéger et j'ai demandé en alignement j'ai fait une demande en alignement chaque jour donc trois quatre jours je pense pas que j'y ai pensé le premier jour j'ai donc dû le faire au moins trois fois certainement trois fois trois jours à suivre une demande que mon génome se répare de telle sorte qu'il n'ait plus besoin face à cet agent de faire une telle euh, réaction auto-immune. Les fois précédentes, les deux euh, épisodes précédents où j'ai fait donc, euh, un eczéma géant, mais qui était beaucoup moins euh, grand que celui-là, parce qu'il n'était pas encore total, j'ai chaque fois mis au moins huit jours à m'en guérir, au moins, et sous médicaments, avec mes drôles, etc. Et c'était plus long que ça, je me souviens, quinze jours, trois semaines même. Euh, pour le pour le deuxième qui était encore plus euh, plus sévère et plus grand et bien ici tiens-toi bien j'étais euh, ahuri moi-même parce que le dimanche donc euh, j'ai pu euh, le lundi j'ai été face à cet agent d'accord euh, il a fallu deux trois jours pour que ça se déclare que je comprenne quelle était la source Puisqu'une fois que c'était déclaré, dès que j'étais en présence de l'agent, j'avais une réaction, euh, euh, des réactions physiques de plus en plus violentes, intenses. Donc j'ai pu savoir vraiment, sans me tromper, qu'est-ce qui provoquait cette allergie. Le dimanche, j'ai été débarrassée euh, de cet agent, hein, au moins je te dis 95%, dans la nuit du dimanche à lundi. Le lundi, je me suis réveillée guérie. Tu crois ça Alors que j'étais prise sur la totalité du corps, qui avait des cloques. Tu comprends C'est ça l'eczéma. C'est la peau qui se décolle en profondeur. Ça fait de la lymphe. Donc ça peut être, ça va du douloureux à éventuellement de la démangeaison. Mais si tu te mets à, à, à, à, te, à te gratter, ça fait extrêmement mal. Et oui, parce que là, tu aggraves encore la lié, la lésion interne. Et donc j'avais ça aussi dans tous les poumons, etc. Donc c'était assez critique comme situation. Et bien voilà, la guérison a été fulgurante. L'alignement, c'était comprendre d'où venait la source de l'allergie. Le dimanche soir, elle était n'était plus, je n'étais plus en contact avec une telle quantité. Il y a encore des résidus. Hein. Mais euh, si la, la, le travail énergétique n'avait pas fonctionné, euh, quand je suis à chaque fois, il suffit que je touche, hein, d'accord Les agents allergiques pour que je fasse une, un, un, un eczéma géant. Maintenant, je peux le toucher, d'accord je peux le respirer en petite quantité non seulement j'ai été euh, je me suis réveillée guérie le lundi mais euh, euh, même si il est encore là ici et là, mon génome a été guéri parce que je ne fais plus je ne refais plus d'examen de, de, de, de, de, géants et je n'ai fait intervenir aucune autre médecine que me séparer de cet agent, d'accord ça a été nettoyé ça c'est la partie physique, la partie mère, on est d'accord, et la partie père, on va dire la partie spirituelle, c'est face à ça euh, ne n'y être exposé qu'au strict minimum, strict minimum, hein, faire tout ce qu'il faut pour ça, euh, le temps que l'agent soit enlevé, et pendant ces journées-là faire une demande alignée énergétique, comme j'explique. Si tu ne connais pas, va, je, je t'y je, je, je invite chaleureusement de tout mon cœur, c'est gratuit sur, ma, sur mon blog et, et tu auras tous les éléments. Voilà. Je te remercie pour cette écoute. Euh, il y aura d'autres témoignages, puisque je te dis, ça fait déjà un moment euh, que euh, je fais certaines pratiques et que j'investigue très concrètement. Donc, c'est important pour moi de partager euh, de façon à ce que ceux qui sont intéressés puissent euh, bah, expérimenter aussi, avoir des éléments euh, euh, de ce que font les autres pour avancer eux-mêmes dans leur propre démarche. Voilà. Gros bisous. <rire> Merci. à très bientôt.